Bonjour les amis, si vous suivez les médias, eh bien vous avez certainement entendu qu'il y a énormément d'argent en épargne, donc les gens conservent leur argent sur des comptes bancaires actuellement. Pourquoi Parce que forcément, vu les conditions actuelles en ce début 2021, on n'a pas l'occasion de dépenser énormément et donc l'argent s'accumule sur les comptes bancaires et il y a quand même un risque qu'à un moment donné, euh, les gouvernements ponctionnent de l'argent sur euh, l'épargne des particuliers, comme ça a été fait il y a quelques années dans, dans certains pays, et que euh, l'Europe a voté des lois pour que ce soit possible. Donc, personnellement, je dirais qu'il peut être dangereux de, de laisser son argent en banque. Il vaut mieux l'investir, que ce soit en bourse, mais de manière euh, bien sûr intelligente, euh, soit sur certaines actions, soit en faisant du trading comme euh, je vous l'explique dans mes formations euh, ou investir dans l'immobilier. Donc vous savez que moi j'ai plusieurs activités, euh, j'enseigne le trading, je fais du trading moi-même et euh, je travaille également dans le marketing et dans l'immobilier et dans l'immobilier ici à Tenerife bien sûr où je vis depuis 25 ans. Donc euh, je suis en train donc euh, d'accumuler des, des biens à vendre qui vous donne un rendement entre 5% et 10% donc sur du, euh, de, location, de la location à long terme donc euh, j'ai un site web euh, consacré à ça vous trouverez le site web euh, sous ma vidéo et euh, il s'appelle Placement Rendement et je pense que Tenerife est un endroit vraiment euh, où ça vaut la peine d'investir d'une part parce que vous pourrez y venir en vacances mais également, vous pouvez euh, placer de l'argent de cette manière-là, en, en ayant vraiment un bien qui vous rapporte euh, de manière sûre tous les mois. Donc vous avez, euh, avez l'argent qui tombe sur votre compte bancaire, j'ai des biens où il y a déjà des locataires dedans et on peut euh, également euh, acheter des biens. Et lorsque vous avez un nouveau locataire qui vient, et eh bien on fait un contrat d'assurance, on vérifie que, les, que la personne donc a réellement euh, euh, les moyens de payer son loyer de manière euh, certaine. Donc c'est une garantie, il y a une assurance pour euh, le paiement des loyers. Donc vous voyez qu'à Tenerife, il y a pas mal de choses à faire, mais garder son argent en banque euh, sur un compte bancaire en France ou en Belgique, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Il vaut mieux faire tourner, faire fructifier votre argent parce que ça ne rapporte plus rien sur les comptes bancaires, les assurances-vie ne, euh, ne rapportent plus rien et il y a un risque quand même qu'on ponctionne euh, votre argent. Donc il vaut mieux que vous investissiez dans l'immobilier et l'immobilier euh, ne baisse pas du tout, au contraire, il monte euh, à certains endroits en France, en Belgique et à Tenerife également, ça reste euh, très stable donc on ne s'attend pas du tout à une baisse de l'immobilier ici en 2021. Donc qui sait, ça va peut-être augmenter s'il y a beaucoup de personnes qui continuent d'investir. En tout cas, nous à l'agence immobilière, on fait des ventes toutes les semaines, euh, donc il euh, n'y a pas de problème euh, euh, à ce niveau-là, les gens continuent d'investir. La vie est presque normale ici à Tenerife et c'est un endroit fantastique bien sûr pour faire euh, du trading pour euh, y vivre, puisque on a un climat exceptionnel, un hein, des meilleurs climats du monde ici à Tenerife. Donc il fait 22 degrés aujourd'hui, on est le 24 janvier. Donc vous voyez ici, je suis dans le nord de Tenerife, les gens sont à la plage, ils bronzent, euh, on peut se promener en, en t-shirt, donc il n'y a aucun problème. Alors qu'en France et en Belgique, ben c'est pas tout à fait pareil. L'avantage de Tenerife, c'est qu'on n'est qu'à 3-4 heures euh, 4h20 de Bruxelles, je crois que ça doit faire à peu près 4h de Paris. Euh, donc ce n'est pas très loin, ce n'est pas, pas difficile donc, euh, de faire un saut euh, de là jusqu'ici ou inversement. Et vivre ici, on est en Europe, euh, on a pas mal d'avantages. Euh, L'essence est à 80 centimes, euh, la nourriture est moins chère. Euh, donc on a vraiment pas mal euh, d'avantages ici, il n'y a pas de TVA. Donc euh, vivre à Ténérite est un endroit euh, euh, super. Donc ça je peux vous le dire, on est en Europe, euh, euh, tout, tout va très bien ici. On a quelques petites restrictions euh, bien sûr, mais euh, les restaurants sont ouverts pour le moment, euh, il y a des touristes, donc euh, tout va bien. Donc je dirais que si vous cherchez un endroit euh, peut-être euh, plus cool que la France ou la Belgique où on commence à avoir un peu trop d'interdiction à mon avis, et eh bien songez à Tenerife, pour y travailler si vous faites un business sur internet ou si vous voulez démarrer un business sur internet, c'est vraiment l'endroit idéal, on a d'excellentes connexions internet donc pour le trading, pour la bourse c'est super. Si vous êtes intéressé donc par les formations au trading, euh, par apprendre le trading eh bien vous avez un lien euh, sous, mes, sous cette vidéo. Donc euh, soit pour une formation gratuite, une, une initiation, soit directement pour apprendre euh, euh, via mes formations euh, au trading. Vous avez également un lien ici au-dessus. Donc vous pouvez voir ça à votre reste et vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Je vous donnerai toujours de bons conseils euh, de trading et euh, bien sûr toujours dans un cadre magnifique ici euh, à Ténérie. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ma vidéo. Likez-la, partagez-la et songez donc à l'idée que je vous ai donnée. Ne laissez pas votre argent en banque. Je crois que ce n'est pas prudent pour le moment. Et surtout, ça ne rapporte rien. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé par l'immobilier ou par la bourse, le trading. Donc j'ai des formations sur ce sujet-là. Je vous dis à très bientôt. Mettez un pouce vers le haut, ça me fera plaisir. Partagez la vidéo et je vous retrouve dans une de mes prochaines vidéos. A très bientôt, au revoir.